ici au Québec, et, et, et j'aime beaucoup cette expression, les yes-man, c'est des gens qui disent oui à tout. Ils ont tellement peur de décevoir les autres que oui, oui, oui. L'incapacité à dire non, c'est ça le yes-man. Désolé pour l'anglicisme. Mais c'est ceux qui ont l'archétype du yes-man toujours, mais ils sont toujours dans la lutte perpétuelle contre la peur d'être jugé. Vous ne supportez pas d'être jugé par les autres. Vous craignez plus de décevoir les autres que vous-même. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous avez, ça c'est le profil numéro 3, le profil de Yes Man C'est-à-dire que le Yes Man, il veut sa préoccupation, peu importe lui ou elle, hein, il s'en fiche. Hein, c'est une personne qui se fiche d'elle complètement. Hein. C'est, est-ce que, est -ce que j'ai est que déçu quelqu'un J'ai déçu personne j'espère hein Vous êtes sûr hein Non, moi je m'en fous, hein, mais moi je ne veux pas vous décevoir. C'est exactement ça le Yes Man. Alors, je le dis avec un peu d'humour, c'est vrai. Mais c'est un drame. Parce que vous passez en dernier constamment. Qu'est-ce qui se passe quand une bouteille, t'es à table, et tu prends, je sais pas moi, une bouteille d'eau pour servir à table, d'accord Tes invités, ils ont faim, ils ont soif, donc tu leur sers à manger, tu leur donnes un peu d'eau. D'autres, c'est un peu d'alcool, mais peu importe, un peu d'eau. Mais, pour la bouteille, sans s'en tiens, imaginons, ben là, est, elle est pleine, je vais faire attention, mais imaginons que je te serve, ici, ah, c'est pas j'ai plus d'eau dans ma bouteille. Ah ben Franck, franchement, super, hein, tu me reçois bien quand même. Hein. <rire> tu t'occupes de moi. Non mais t'inquiète pas, euh, je vais trouver une solution. Bah ben, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Vous allez bien, mais qu'est-ce que tu veux dire Franck Quand tu rentres du travail et t'es tellement épuisé parce que t'as voulu plaire à tout le monde, t'as pas su dire non. T'es un bon yes man. Tu rentres à la maison, t'es épuisé. Et t'as plus d'énergie à redonner à tes enfants, à ton partenaire de vie, à ta femme, à ton mari Comment tu veux redonner ce que tu n'as plus Comment tu veux t'occuper des autres si tu n'as rien Comment tu peux redonner ce que tu n'as pas Et quand on est un bon yes man qui se respecte, la bouteille est vide, il n'y a plus rien. Et quand je dis à la fin de la journée, je suis quand même très gentil, parce que souvent c'est même au début de la journée. Mais tu consacres toute ton énergie à redonner aux autres, à penser aux autres. Alors pensez à cela, c'est extrêmement important de remplir votre bouteille en permanence d'énergie, de spiritualité, d'émotions, d'idées, d'outils, de stratégie.